Accès aux lieux publics désormais conditionné par la présentation d'une attestation de vaccination contre la COVID ou d'un test PCR négatif. Celui-ci passe de gratuit à 20 000 francs CFA. Ces mesures prises par le gouvernement le 27 octobre dernier rentrent en vigueur dès demain. La conférence de presse d'hier du gouvernement a été l'occasion de le réitérer. Les établissements publics d'Avorba et du Cap Pesterias, équipés en dispositifs de captage d'eau de pluie, une eau qui aidera sans doute à maintenir la propreté des lieux d'aisance, souvent pas très propres en milieu scolaire. Et en fin de journal, nous irons dans la province du Wellentem, précisément dans le département de Locano, où la cité écologique, Edox City, vient d'exposer sa galerie d'art sculptural, réalisée par des compatriotes, trois mois durant un chef dœuvre désormais patrimoine national. Pour et merci de nous rejoindre sur Gabon 1 Bienvenue au 13h. Mais d'abord, l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Gabon est en fin de mission. Marcos Ndong Edunchama s'en va après avoir œuvré sept ans durant à la coopération bilatérale entre Libreville et Malabo. Le désormais ex-doyen du groupe africain du corps diplomatique a été reçu hier par le chef de l'État, Ali Bongo Andimba. Le compte-rendu est de Bienvenue Miko Bartelbois. Fin de mission pour l'ambassadeur de Guinée équatoriale au Gabon. Après sept ans de présence dans notre pays, Marcos Ndong Edunchama. Est venu faire ses adieux et exprimer toute sa reconnaissance au président de la République et au peuple gabonais pour l'hospitalité et l'attention particulière qui lui ont été accordées durant son séjour. Un souvenir impérissable. Un souvenir très profond parce que j'ai des familles ici et puis j'ai fait sept ans ici et puis sept ans j'étais le doyen de groupe africain de corps diplomatique, que je transfère maintenant à l'ambassadeur collègue de Maroc. Donc euh, je suis très heureux d'être euh, affecté de 2014 jusqu'à notre jour. Donc euh, je regarde euh, un profond rapport. C'est endurant. Le doyen du groupe africain du corps diplomatique s'est investi pour donner une impulsion qualitative à la coopération bilatérale entre le Gabon et la Guinée équatoriale. Le plénipotentiaire qui regagne désormais Malabo s'est attelé durant sa mission à travailler au développement des intérêts des deux nations. 20 000 francs et 50 000 francs CFA, c'est ce qu'il faudrait désormais débourser pour obtenir un test PCR et ce, dès demain, mercredi 15 décembre 2021, c'est l'un des points abordés au cours de la conférence très attendue de presse du gouvernement tenue hier à l'immeuble Arambo. Balbin Balbine Samova, Pierre Claverilla pour le point. Au nombre des temps forts de cette conférence de presse animée tour à tour par le ministre de la Santé Dr Guy-Patrick Obiandong et le ministre d'État à l'Intérieur Lambert Noël Mata, l'entrée en vigueur du nouveau montant du texte PCR dès ce mercredi 15 décembre 2021.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 Dans la rencontre au gouvernement et médias, le ministre d'État à l'Intérieur, Lambert Noël Mata, est revenu sur les mesures concernant la délivrance des documents d'autorisation de circuler. L'autorisation spéciale délivrée par mon département sera prévue. Il s'agit d'un service public. Ça n'a pas été prévu au début. Ça ne sera pas après. Cependant, le gouvernement ne manquera pas de communiquer en fonction de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Et sachez que le test de dépistage de la pandémie à Covid-19 est obligatoire pour les passagers vaccinés ou non entrant sur le territoire national. C'est entre autres ce qu'a annoncé le ministre d'État à l'Intérieur, Lambert Noël Mata. Le point et les explications et détails avec Yannick Menga et Pierre Claverilla. Cette conférence de presse consacrée aux nouvelles mesures gouvernementales prises le 27 octobre dernier et effective le 15 décembre se base sur l'arrêté 05 59/PM/25 bar bar novembre 2021. Article 2. Pour les passagers vaccinés entrant sur le territoire national. Le test de dépistage est obligatoire à l'arrivée et sont exemptés d'observer la période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 les personnes vaccinées sont exemptées de l'autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur et du test PCR. Les non-vaccines doivent, outre justifier d'un test PCR négatif valable 14 jours, obtenir une autorisation spéciale du ministère de l'Intérieur pour tout déplacement. Ces différentes mesures prises par le gouvernement de la République reflète les soucis constants des plus hautes autorités du principe de précaution pour la préservation de la santé des populations, mais également pour permettre la relance de l'économie gabonaise et surtout pour un retour à une vie normale. Autre mesure prise dans le cadre de la lutte contre le coronavirus est liée à l'accès aux administrations publiques. Sachez qu'un test PCR négatif où une attestation de vaccination sont désormais exigées pour y accéder. Les explications sont de pélagine Jimboimba et Pierre Claverilla. Au cours de cette conférence de presse des membres du gouvernement sur la riposte sanitaire, le ministre en charge de la fonction publique a saisi cette occasion pour réaffirmer l'application des mesures prises par rapport à l'accès aux administrations publiques. Dans l'arrêté qui a été adopté, signé, et entrée en vigueur le 25 novembre 2021, indique bien en son article 7 que l'entrée dans les administrations dans les audits publics est subordonnée soit à la, pré la présentation d'un test PCR pour les personnes non vaccinées, soit à une attestation de vaccination pour les personnes vaccinées, Donc, que vous soyez usagés. Que vous soyez parlementaire, que vous soyez agent public, vous présentez soit vos tests PCR de validité de 14 jours si vous n'êtes pas vacciné, soit vous présentez votre attestation de vaccination. Concernant le secteur transport, le premier responsable de ce département ministériel est revenu sur la fréquence des vols et sur les transporteurs urbains et suburbains. Conscient de, de la propension des voyageurs internationaux,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 dans le transport routier notamment, la limitation du nombre de passagers et naturellement la limitation du temps de travail. Cette personne n'étant pas exemptée par les contraintes des horaires du couvre-feu. Je pense donc qu'il serait de bon alloi que pour maximiser leur recette, augmenter leur recette journalières, que ces transporteurs routiers puissent se faire vacciner. Cela leur permettrait naturellement de travailler au-delà des heures du couvre-feu. Le chef de l'État ainsi que madame le premier ministre du gouvernement ont à cœur la situation de leurs compatriotes. Signalons que ces mesures prises par le gouvernement visent à préserver la santé de la population et à revenir à une vie normale. Vous l'avez constaté, la COVID-19 a fortement favorisé la hausse de prix des premières nécessités. Une situation qui handicape les Gabonais qui ne savent plus où donner de la tête alors que les fêtes de fin d'année pointent à l'horizon, le regard de Bélin Bekita. La loi de la rarité dicte et motive certainement la tendance haussière des prix de certains produits de première nécessité, notamment l'huile, de palme raffinée, le blé, le riz, les pâtes, etc., une augmentation des prix que le ministère en charge du commerce et des petites et moyennes entreprises, une augmentation des prix que le ministre en charge du commerce et des PME PMI s'attelle à atténuer. À cause justement de cette crise, de l'augmentation soudaine de la demande de certains produits et aussi de certains phénomènes de spéculation au niveau global, des prix de beaucoup de produits qui se sont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 à ces difficultés par un contrôle de l'approvisionnement des marchés. À l'approche des fêtes de Noël et de celle de fin d'année, et dans le souci de mieux prendre en charge les passagers internationaux, le ministre du Tourisme s'arrime aux mesures gouvernementales en la matière. Trois éléments forts euh, ont été euh, choisis par le gouvernement pour protéger les populations. La première, c'est de pouvoir en arrivant effectuer un test PCR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 Présence dans les rayons et magasins des produits de première nécessité via l'importation de près de 35 000 tonnes d'huile de palme raffinée, réouverture des boîtes de nuit, exercice de l'activité au-delà des heures de couvre-feu à condition d'être vacciné, autant de points abordés au cours de cet échange. À propos de vaccination et de tests, justement, ils étaient nombreux hier à prendre d'assaut le palais des sports, siège du laboratoire Professeur Gaouma au quartier dix Petit paris dans le troisième arrondissement de la commune de Libreville, partenaire Inyumba et Juste Diana étaient sur place. Venus des quatre coins du grand Libreville, les populations se sont rendues du côté du laboratoire professeur Gaouma pour des éventuels tests PCR. Avant le 15 décembre 2021, date butoir, l'agouement était au rendez-vous. Vous savez, nous sommes dans les derniers jours du test euh, Covid-19 euh, gratuit. Donc, euh, les populations se sont euh, bousculées euh, pour bénéficier encore de cette gratuité et ça n'a pas été facile. Donc, euh, il fallait bien qu'on le fasse euh, aujourd'hui pour éviter de, de payer euh, 20 000 francs euh, mercredi. Un engouement observé depuis le week-end dernier qui montre la volonté de la population à ne pas se voir refuser l'accès dans les lieux publics. Il y a des mesures euh, étatiques qui, qui sont ils sont pris de telle sorte que d'ici mercredi, euh, tout le monde devra avoir soit un vaccin, soit, euh, soit le test. Donc, euh, j'ai trouvé nécessaire de faire mon test aujourd'hui. Notons que, hormis les spécialistes, certaines personnes se sont rendues dans les centres de vaccination pour prendre leur première ou leur seconde dose de vaccin. Et pour refermer ce dossier relatif à la COVID-19, deux ans après la mise en place du dispositif sanitaire dans euh, les établissements scolaires par le ministère de l'éducation nationale, plusieurs sont défectués à ce jour. Le regard est de Lariska Lormamengi, Rodolphe et LNV. L'amélioration des services en eau, d'hygiène et assainissement par la mise en place des dispositifs de captage de de plus, désormais effectifs dans certains lycées et collèges du Grand Libreville. Il s'agit d'un dispositif qui va permettre non seulement de permettre aux élèves de se laver les mains, mais aussi d'alimenter le logement du directeur et donc d'alimenter par exemple les latrines de l'école. Donc c'est une eau qui peut être utilisée pour diverses tâches. Un vaste projet qui a vu l'implication des partenaires au développement. L'ensemble de, de l'enveloppe incluant le travail qui a été fait dans les différents lycées et collèges et écoles primaires du pays incluant les forages qui ont été également faits dans certaines localités, dans des écoles, incluant les réseaux de captage d'eau de pluie et également les réseaux de, de, de raccordement à la, la SEG, viennent d'un financement du gouvernement et de la Banque mondiale à hauteur d'environ 2 millions de dollars. L'entreprise adjudicataire revient sur l'utilisation et le fonctionnement de ces dispositifs. Ces travaux ont été faits vraiment sur une période de un mois avec toute une volonté, une politique mise en place par l'entreprise pour réaliser et livrer les travaux à temps. Cette mise en place des dispositifs de captage de de plus vient en complément aux dispositifs sanitaires présents au sein de nos établissements afin de lutter contre la maladie à Covid-19. Il s'agissait là des structures scolaires qui vont bénéficier d'un dispositif de captage d'eau de pluie dans les établissements publics d'Avorbam et du cap Estéria. C'est effectif depuis hier. La mise en service est faite par l'UNICEF et le ministère de l'Éducation nationale. Vous avez reconnu le timbre vocal de Pierre et son et donc, euh, revenons sur euh, euh, l'élément précédent, deux ans après la mise en place du dispositif sanitaire dans les établissements euh, scolaires par le ministère de l'Éducation nationale, plusieurs sont défectués à ce jour le regard de la RISCA, Laure Mamengue. Voici deux ans déjà que la pandémie à coronavirus frappe la planète entière. Au Gabon, comme dans tous les pays du monde, le secteur de l'éducation a été fortement impacté. D'où les dispositions prises par le ministère de l'Éducation nationale pour garantir un environnement éducatif sans risque. Pour cela, un protocole sanitaire qui intègre la mise en place d'un dispositif de sécurité sanitaire a été établi pour tous les établissements scolaires du pays. Avec l'appui des partenaires techniques, le ministère de l'Éducation nationale a mis à disposition 1398 398 Q QVSO, 46 724 gels hydroalcooliques et désinfectants, 1709 thermoflash. 263 149 bavettes Ce pour les plus de 4000 établissements scolaires Que compte le pays Deux ans plus tard Dans certaines structures Cet équipement est défectueux Ou encore non fonctionnel Et ce par négligence Une situation qui pourrait être imputable Chef d'établissement Tous garants de la fonctionnalité Et l'entretien de ce dispositif Dans leurs structures respectives Sans omettre la responsabilité de la tutelle Il serait encore plus honnête De reconnaître les efforts fournis par le gouvernement. En dehors du gel hydroalcoolique et autres désinfectants, il a été prouvé scientifiquement que l'eau et du savon étaient largement plus efficaces pour éliminer les traces du virus sur les mains. Comment comprendre alors que certains équipements ne soient plus opérationnels par manque de savon Doivent-ils être acheminés une fois de plus par le ministère Est-ce trop coûteux pour les proviseurs et directeurs d'école qui, rappelons-le, bénéficient d'une gestion autonome de leur établissement, notamment avec les frais des collages? En République gabonaise, le prix moyen d'un morceau de savon est de moins de 500 francs CFA. est si difficile d'organiser son approvisionnement en interne Une question qui vaut son pesant d'or au moment où il est de plus en plus demandé aux responsables d'établissement d'avoir des notions de management pour une gestion plus claire, plus pensée, une gestion anticipative, réactive, efficace. Lancement hier matin des travaux du dernier séminaire de vulgarisation et de formation sur les nouveaux textes communautaires en matière de concurrence et de consommation, une étape supplémentaire pour mieux appréhender les notions de concurrence et de protection des consommateurs. Léa, Virginia Tam, Arnaud Mengue font le point. Expliquer de manière accessible les raisonnements économiques et les notions fondamentales de l'analyse économique de la concurrence, mobiliser pour la mise en œuvre d'une politique de la concurrence. C'est l'intérêt de ce séminaire qui a vu la participation des autorités de la concurrence, des cadres des administrations de l'économie, de la justice et des étudiants en économie de niveau master et doctorat. C'est une formation vraiment essentielle parce que nous sommes en train de parler des politiques de marché public, notamment la concurrence. En plus de nos lois nationales, nous adoptons des lois communautaires ça facilite la transition dans l'attribution des marchés sur le plan national comme sur le plan international, C ce qui peut rendre nos entreprises plus compétitives. Une formation essentielle qui a permis aux participants de se familiariser avec les nouvelles méthodes. Vous avez des monopoles, vous avez une économie informelle, vous avez des entreprises qui ne donnent pas toujours des informations dans leur activité aux administrations. Aujourd'hui, nous avons l'expertise internationale de la CNUSEL qui va nous permettre effectivement de comprendre Comment est-ce qu'on procède Organisé par le ministère de l'Économie et de la relance en partenariat avec la CEMAC, la CNUSED et l'Institut de l'Économie et des Finances, pôle régional de formation. Cet atelier, basé essentiellement sur les analyses du marché, va durer trois jours. Il fait partie de la série de séminaires de vulgarisation et de formation sur les nouveaux textes communautaires en matière de concurrence et de consommation, débutés le 14 septembre dernier. La communication orale est écrite et écrite d'audit au cœur d'un séminaire de formation à Libreville. Durant cinq jours, les auditeurs internes et inspecteurs, vérificateurs vont renforcer leurs capacités afin d'être mieux outillés sur la présentation des principes fondamentaux de la communication orale. Le point avec Claude Boussougou Matumba, Gérard Ifonde. C'est une formation qui se déroule en présentiel, axée sur la communication orale et les écrits d'audit. Des éléments importants qui contribuent à la réussite des activités et mission des auditeurs qui ont d'ailleurs répondu favorablement à cette invitation. Durant cinq jours, ils vont acquérir des nouvelles compétences et la formation sera de qualité. La communication orale et les écrits forment ce qu'on appelle la communication en réalité en audit. Et elle va permettre en réalité aux auditeurs de d'atteindre leurs objectifs de façon plus efficace. La mission même de l'audit, c'est de contribuer à créer de la valeur pour l'organisation. Et pour y parvenir, l'auditeur doit identifier des constats, il doit formuler des recommandations. Et pour s'assurer que ces constats et recommandations sont acceptés, par les audités, il faut qu'ils puissent communiquer de manière efficace sur ces constats et sur ces recommandations. Le premier réseau des auditeurs et contrôleurs internes, Iagabon, Gabon, entend promouvoir, valoriser et développer les métiers d'audit et contrôle interne. Nous nous sommes rendus compte que la communication est importante pour les auditeurs, parce qu'on communique à toutes les échelles de nos, de, de nos interventions, de la planification de la mission à le, la conduite de la mission, à la restitution des résultats. Et ces différentes étapes demandent que l'auditeur ait une manière de communiquer qui va permettre de donner de l'assurance à ces parties, d'échanger euh, de manière à ce que les travaux qui vont ressortir pourront euh, être acceptés. Il est donc nécessaire pour tout professionnel d'être en phase avec les éléments de communication orale et écrite d'audit afin de garantir la qualité des travaux et l'acceptation des conclusions. Allons à présent dans la province du Wellington, précisément dans le département de Locano où la cité écologique et y a d'exposer sa galerie d'art de sculptures réalisées par des compatriotes trois mois durant un chef dœuvre désormais Pat patrimoine national. Betty Andembe et Richard Moubiwa nous emmènent dans cet univers. Si le village Viafé imposait admiration à travers les maisons dites écologiques des Doc City, les voyageurs ralliant la province du Wellentem peuvent désormais profiter du musée à ciel ouvert qui met en valeur les essences de la forêt gabonaise grâce à ces sculptures taillées à la main, un chef-d'œuvre des jeunes diplômés de l'École nationale d'art et manufacture. Nous avions passé deux mois pour la conception et nous avions fait trois mois pour pouvoir réaliser ces œuvres-là entre Libreville et Mindy. La réalisation de ces œuvres s'est faite par mon atelier c'est l'atelier Ngila. Atelier Njila regroupe à son sein plusieurs artistes plasticiens gabonais sortis de, de, de l'ENAM. Élément vital d'une société dynamique, la culture s'exprime dans la manière de raconter notre histoire, de nous rappeler notre passé tout en imaginant l'avenir. C'est pourquoi l'initiateur de ce projet confie la gestion de ce patrimoine à l'État. Tout simplement, c'est à l'État que revient la responsabilité de faire profiter au plus grand nombre, même si c'est une initiative individuelle, ces œuvres-là que nous confions à la postérité. Ces œuvres seront placées sous le contrôle et la supervision d'un conservateur. Il revient au ministère de la Culture de bien vouloir nommer un conservateur à lui, Chargé donc d'animer effectivement euh, ces œuvres-là, de les présenter au public et de surtout donner l'explication artistique et culturelle. Valoriser le patrimoine culturel gabonais, les pouvoirs publics en font un leitmotiv avec la livraison de cette galerie d'art sculptural. Un sentiment de joie en recevant ces sculptures. Hein, ces sculptures viennent enrichir. Hein, le patrimoine culturel national. D'autres œuvres sculpturales sont en cours de réalisation, notamment la paroisse Saint-Thomas d'Aquin, la construction des œuvres structurales chrétiennes, la grotte mariale, le lycée catholique, sans omettre le centre de formation des métiers du bois. En sport, football, souvenez-vous, il y a 10 ans, les U23 étaient sacrés champions d'Afrique au Maroc, une performance qui a valu au Gabon une qualification aux Jeux olympiques de Londres 2012 et qui a révélé une forte génération de jeunes footballeurs et ce durant la Cannes 2012. Euh, Ruth Mignolé sanzo et Glenn Esumno-Moulungui s'en souviennent. Auteur d'une brillante et historique prestation au Maroc, où ils vont remporter en 2011 la première édition de la Cannes des moins de 23 ans, les Panthères, dix ans après, ont été honorés le week-end écoulé à Libreville. Retour sur ce moment inoubliable avec l'encadrement technique. C'est vraiment une joie intense que nous éprouvons, ou personnellement que j'éprouve. Euh, C'est-à-dire, euh, dix années après... Euh, avec les amis, avec les joueurs, nous essayons de revivre euh, les moments fantastiques. Je rends grâce à Dieu pour euh, ce temps que nous avons pu vivre jusqu'à maintenant. L'initiateur de cette cérémonie a tenu à rendre un hommage appuyé à cette génération de 2011. En 2016, nous avons organisé les les 20 ans du premier quart de finale euh, du Gabon. Donc en 2016, à Port-Gentil, avec les anciens lozingos, nous avons organisé euh, les, la commémoration des, des 20 ans de, de, de, de la qualification en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 1996 en Afrique du Sud. Euh, parce qu'à l'époque, on avait appelé les Gabonais les Brésiliens d'Afrique. Donc euh, c'est dans la même philosophie mais là c'est pour rappeler un peu euh, aux dirigeants sportifs euh, de notre pays euh, qu'il y a un football qui s'appelle le football des jeunes le football de base qui est complètement euh, délaissé des souvenirs qui resteront jamais gravés dans les mémoires le rappel des titres à présent l'accès au lieux public désormais conditionné par la présentation d'une attestation de vaccination contre la Covid-19 ou d'un test PCR négatif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 Salubre. Et en fin de journal, nous sommes allés dans la province du Wellentem, précisément dans le département de Locano, où la cité écologique et Dog City a exposé sa galerie d'art sculptural réalisée par des compatriotes trois mois durant, un chef-d'œuvre désormais patrimoine national. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas le journal des provinces à 18h30 avec Pascaline Minkwe à 20h. Stevie Oyan Mesui s'invitera chez vous. Très bel après-midi à tous.